Comment convaincre et persuader son client de travailler avec toi C'est le sujet de cette vidéo. Salut Sébastien. Donc on va vraiment répondre à cette question-là, on va le définir ensemble. Tu vas voir que ça repose sur trois grands principes que je vais vraiment t'énumérer après, on va rentrer dans le détail. L'idée est eh bien tout simplement c'est d'être persuasif et tout simplement de convertir son client, enfin peut-être son prospect en client. C'est vraiment l'idée et quand on a un business, peu importe le Lequel business on a aujourd'hui? Eh bien, très clairement, ça s'appuie grosso modo sur tout le temps plus ou moins les mêmes principes et on va vraiment les détailler ici. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'aider à toi aussi à être vraiment bah, persuasif et arriver à convaincre ton client, ce qui est quand même chose pas toujours facile en fonction du business, en fonction de l'activité que tu vas réaliser. Avant de commencer, j'aurais juste te rappeler les définitions et ne pas faire l'amalgame avec entre la persuasion et quelque chose qui est très proche, c'est la manipulation. Parce qu'on peut être amené à vouloir persuader quelqu'un, à le manipuler. La grande différence, c'est quoi C'est bah déjà les, tout simplement la, la description euh, dans, euh, quand, dans, comment dans le dictionnaire. C'est que donc, la persuasion, c'est le fait d'amener quelqu'un à croire dans ce que tu vas lui vendre ou dans ce que tu vas lui transmettre ou autre. C'est-à-dire eh tout simplement, c'est obtenir euh, donc, sa confiance et que lui, il ait confiance dans ce que tu lui vas lui apporter. Donc généralement, ça passe par des intentions qui sont claires où du coup, ton client va réellement se projeter sur qu'est-ce qu'il va y gagner à vouloir travailler avec toi ou t'acheter ton produit, peu importe. Au contraire, si tu es plutôt dans la manipulation, là, c'est vraiment le fait d'amener quelqu'un de manière insidieuse eh bien, à telle ou telle chose. C'est-à-dire que... Quand on dit on manipule quelqu'un, c'est que c'est divulguer ou c'est utiliser des arguments qui sont pas forcément vrais et qui sont une manière d'amener les choses pour de manière insidieuse, hein, euh, tout simplement, à telle ou telle chose et donc finalement, euh, in fine, eh bien à lui vendre ton produit. Bien évidemment, euh, quand on entreprend et la manière dont moi j'entreprends, c'est être le Persuasif, tout simplement. Et il faut vraiment la, la, la petite nuance est, est vraiment importante parce que la manipulation peut vite arriver. Mais de toute manière, euh, aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne c'est de plus en plus difficile à manipuler les gens, mais c'est surtout que c'est c'est clairement pas, pas pas bien et qu'il euh, faut vraiment jamais aller vers ça. Mais tu vois bien qu'il y a une, vraiment une différence entre ces deux aspects pour arriver à convaincre son client et bien évidemment on va pas aller dans manipulation on va aller plutôt au contraire dans la persuasion et le fait d'être clair précis et eh bien va avec des intentions très claires et eh bien va te permettre de convertir ton prospect tout simplement en client Alors dans cette vidéo, eh bien, on va s'appuyer sur trois grands principes notamment qui ont été euh, tout simplement écrits dans l'ouvrage donc la rhétorique d'Aristote et dans cet ouvrage, eh bien, Aristote tout simplement nous décrivait trois grands principes, trois grands schémas et sur lesquels eh bien on s'appuie de manière peut-être euh, pas forcément implicite hein, quand quand finalement tu es face à un client mais je voudrais quand même te les rappeler parce que forcément à un moment donné tu as peut-être t'as peut-être été sur un ou sur deux ou sur trois ou peut-être même les trois en même temps et c'est même l'idéal d'ailleurs euh, selon ces grands principes. Donc c'est quoi ces ces ces grands principes Le premier c'est ethos, donc ethos qui repose et eh bien sur le moral tout simplement. Pathos qui est cette fois-ci plus sur on va jouer sur l'émotion et enfin logos qui est plus sur le raisonnement. Et si tu arrives à cumuler ces trois-là en même temps et que tu les maîtrises parfaitement, eh bien effectivement, ça va être un moyen d'arriver à tes fins hein, et d'arriver à convaincre eh bien ton client ou du moins le prospect que tu as en face de toi. Alors, on va commencer par ethos. et eh bien tout simplement, c'est le grand principe, c'est tout simplement te créer un statut social et obtenir une certaine crédibilité par rapport à ton client. L'idée, c'est vraiment d'avoir un statut social, une réputation que tu vas euh, tout simplement bah, construire avec le temps et cette réputation, ce statut social que tu vas te donner, eh bien, va tout simplement te donner une crédibilité par rapport eh bien, à, ta, à, ta, à ton entreprise, à ce, ce, dont, ce dont tu fais au quotidien. Donc pour ça, il va falloir bien entendu être honnête, mais être aussi dans l'action. Si tu veux l'idéal, par exemple, quand tu as une entreprise, et si tu veux jouer sur ce côté-là, euh, bah c'est généralement quand ton entreprise existe depuis plusieurs années. Au bout d'un moment, par exemple, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que bah, le bouche à oreille fait qu'on va recommander telle ou telle entreprise parce qu'effectivement, elle est présente depuis très longtemps sur ta ville et qu'effectivement, elle propose tel ou tel service et que derrière, bah, c'est vrai qu'elle est, elle est reconnue. Euh, Toi-même, tu as, as un statut social euh, particulier parce que tu as été identifié comme étant peut-être un, un, un, un entrepreneur à succès. Et ça, bien évidemment, bah, ça va clairement aider. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éthos. C'était défini comme ethos. Et donc ça, ça rassure parce que derrière, on, on voit que tu es quelqu'un qui est dans l'action. On voit que tu es quelqu'un d'honnête et que derrière, eh bien, tu euh, performes et que tu proposes des services qui sont tout simplement eh bien, euh, à la hauteur de ce qui est demandé par rapport au client. Donc ça passe aussi par exemple par des preuves sociales. Et je pense par exemple eh bien, à tout simplement recueillir des avis, vous voyez, des avis clients euh, qui vont tout simplement témoigner. Donc, euh, il y a plusieurs manières. Il y a notamment tout ce qui est euh, vidéo. Il y a aussi tout ce qui est, euh, euh, par exemple, les, les avis sur Google. Ça va être aussi les trust pilot, etc., etc. L'idée, c'est d'obtenir vraiment... Euh, eh bien un maximum de profs sociaux. Alors du coup, comment on fait très clairement Parce qu'au début, quand tu vas te lancer, euh, bah t'auras pas tout ça. Tu seras pas reconnu. T'auras pas. Je vois par exemple moi sur une de mes entreprises donc de, de conciergerie. Bah en fait, au bout d'un moment, tu es reconnu, tu es identifié. Tout simplement parce que tu as déjà pas mal d'appartements. Donc, si un client te demande de prouver telle ou telle chose, c'est très facile pour toi de te dire Ben bah voilà, j'ai tant d'appartements, euh, voici mes appartements. Si vous voulez, je peux même vous mettre en relation avec d'autres personnes avec qui je travaille. C'est très facile parce qu'effectivement, bah, tu as un statut euh, qui vient tout simplement euh, renforcer ta crédibilité et qui va, si tu veux, euh, te donner une réputation euh, par rapport à ton marché sur, le, sur un, un plan local. Ou sur un plan aussi national, bien évidemment, hein, en fonction des différents produits, euh, ça, très clairement, tu vas l'obtenir. Mais du coup, comment on fait quand on se lance Parce que euh, bah, l'idée, si tu veux, ça va être de se créer finalement un statut euh, situationnel. C'est-à-dire que euh, il va falloir arriver à se créer, ce statut, parce que euh, bah, si tu veux arriver euh, donc à être reconnu, à être crédible, etc., il va falloir y arriver. Donc, ça passe généralement par de l'assurance, ça veut dire être sûr de toi. Quand tu te vends, quand tu vends tes produits, il faut que tu sois convaincu. C'est ce que je, dis, je le dis souvent. Moi, par exemple, qui fais de la sous-location, euh, j'ai une société de, de sous-location. Bah, bien évidemment, à chaque fois, euh, bah, je suis assez sûr de moi dans ce que je raconte, dans le discours que j'ai par rapport eh bien, aux différents propriétaires que j'essaie de convaincre. J'ai de l'assurance, je suis sûr de moi. Ensuite, euh, à mon sens, il faut aussi du courage. Euh, il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il faut pas, faut faut faut pas repousser à demain. Je vois par exemple, j'ai discuté avec une personne qui a beaucoup de mal à faire ce travail de contacter des propriétaires dans le cadre toujours de la sous-location parce que je pense qu'elle-même n'est pas encore bien convaincue. Donc euh, l'assurance passe par le fait aussi d'être convaincu que ton projet, euh, bah c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui euh, vaut vraiment le coup d'être euh, d'être réalisé. Donc du courage, bien évidemment, mais à mon sens aussi un petit peu d'audace. Il faut être audacieux. Hein, il faut être un petit peu malin, il faut, être, il faut sentir aussi peut-être certains profils de clients qui euh, peut-être sont plus sujets, peut-être plus réceptifs par rapport à ton activité parce que parfois dans les clients que tu cimes, eh bien tu as des clients qui malheureusement ne correspondent pas à ta cible. Je vois par exemple, je reprends l'exemple de la sous-location. Bah bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile de convaincre un propriétaire dans le cas de cette activité euh, qui est par exemple qu'un profil investisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète des appartements pour les louer, qu'au contraire un particulier qui peut-être aurait euh, son ancienne résidence principale ou peut-être euh, eh un appartement euh, secondaire qu'il aurait dans le temps acheté peut-être dans un, dans un, je sais pas, en termes locatifs ou autre et qui du coup un affectif par rapport à ça, et là, eh bien effectivement, ce type de profil est moins approprié, on va pas se mentir, pour la sous-location. La deuxième chose, euh, notamment, que, que nous dit Aristote, c'est eh bien pathos. Alors, qu'est-ce que c'est que pathos L'idée, si tu veux, ça va être euh, tout simplement de, de comment dirais-je, de, de s'inventer, enfin, pas de s'inventer, mais de raconter une histoire, d'être vraiment dans l'émotionnel. Donc l'émotionnel passe par notamment le storytelling, c'est-à-dire que c'est raconter une histoire. Euh, moi j'aime bien raconter une histoire, j'aime bien raconter mes histoires, et même quand je, pour des appartements, euh, par exemple, moi tu le sais, je fais de l'immobilier, euh, c'est vrai que dans le cadre par exemple de mes sous-locations, de mes conciergeries, j'aime bien raconter des histoires, et j'aime bien toujours euh, entraîner finalement le propriétaire. Euh, dans des histoires que je peux raconter sur par exemple des différents, imaginons lui, je sais qu'il est attentif à tel ou tel problème, bah, j'aime bien justement accentuer là-dessus et lui dire, bah, vous voyez justement, on a eu une fois euh, telle ou telle, euh, comment dirais-je, telle ou telle euh, chose qui s'est passée, euh, du, donc, du même style que vous, vous m'expliquez là, et effectivement, bah, on a résolu comme ça et comme ça. Euh, le propriétaire aime bien… Et tes clients, hein, de manière générale, euh, euh, si tu veux, faut bien que tu comprennes que les mots que tu vas utiliser ont du pouvoir. Hein. The word have power. Euh, the word are power. C'est vraiment euh, dans le principe de, de se dire que les mots vont vraiment avoir du pouvoir euh, sur euh, l'influence sur l'émotion, si tu veux, que tu vas pouvoir générer auprès du, de ton client. Donc bien choisir ces mots, bien évidemment. C'est comme si, par exemple, pour donner un exemple, euh, tu voulais expliquer à quelqu'un, euh, tu vas lui dire, par exemple, bah voilà, euh, il faut pas conduire avec de l'alcool dans le sang parce que sinon, ça peut conduire, bah, ça peut, ça peut amener, eh bien, à tout simplement des accidents. Mais une autre manière de le dire, ça va être de dire, euh, bah moi, je connais quelqu'un ou, voilà, quelqu'un de proche qui a eu un grave accident parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Et là, si tu veux, l'émotionnel va clairement parler. Parce que du coup, il euh, y a un message qui va passer et dans la tête de ton client, ça va être beaucoup plus clair. Alors que si c'est dit de manière beaucoup trop générale, c'est pas très clair. Et c'est pour ça que même moi, par exemple, dans le cas de mes activités, j'aime bien citer des exemples. J'aime bien quand je me vends, euh, j'aime bien me raccrocher aussi. C'est une façon aussi d'être plus euh, persuasif, justement, euh, d'être plus euh, convaincant. C'est euh, eh bien de, de raconter justement des histoires... Ou d'expliquer par exemple que bah, les problèmes que lui connaît euh, ou que sur lesquels il est attentif, bah, je les ai connus aussi. Parce que moi aussi, j'ai été dans cette situation et que moi aussi, j'ai été obligé d'affronter ce, ces différents problèmes. Et j'aime bien sortir toujours des, des exemples de vie, mon exemple de vie ou des exemples de, de vie de d'autres sur lesquels je, que j'ai pu côtoyer qui m'ont expliqué. Et là, clairement, quand je fais ça, je joue sur l'émotionnel. Parce que je sais que lui, il est attentif à telle ou telle chose, et je viens sur le même domaine que lui. Hein, si on prend le coup de la conduite, c'est très clair. Si tu expliques qu'un de tes meilleurs amis est décédé parce que justement, il avait été pris avec tant de grammes d'alcool, etc., et que ça a été douloureux pour toi, euh, le message, il passe beaucoup plus fort euh, que si tu dis, bah oui, effectivement, euh, c'est vrai que si, ton con, si on conduit en, en buvant, bah on va avoir un risque d'accident. Le message, il est, il est pas du tout fort. Et d'ailleurs, les organismes qui tu sais, qui te permettent de récupérer des points, bah, ils jouent sur l'émotionnel justement, parce que ils t'amènent à regarder des vidéos, etc., pour jouer sur ce côté-là. Donc ça, c'est le pathos et c'est l'émotionnel. Ensuite, on a donc Logos. Donc Logos, si tu veux, c'est le principe de la logique et euh, du raisonnement, mais également des preuves. C'est-à-dire que ça peut être aussi des raisonnements mathématiques, scientifiques, peu importe. C'est appuyé par exemple sur des chiffres euh, des choses qui sont très factuelles, très concrètes, et qui du coup vont le rassurer. C'est-à-dire que là, on va vraiment jouer sur la partie raisonnement, où là du coup, tu vas réussir à démontrer par a plus b que, eh bien, la solution ou le produit que tu proposes, eh bien, forcément, est quelque chose euh, de nécessaire pour ton client. On reprend toujours ces exemples de, par exemple, de conciergerie. Ça va être, tu dis, bah voilà, en travaillant avec moi, je vais vous faire une simulation par rapport au chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer, et bien évidemment, euh, on va derrière obtenir telle rentabilité, moyennant mes frais, etc. Même si vous travaillez avec moi, ça va vous faire gagner du temps, mais par contre derrière, vous aurez une rentabilité et vous serez complètement tranquille, etc. Enfin, tu comprends, je résume assez, assez rapidement, mais c'est un peu ça. Et là, pour le coup, euh, bah tu joues sur le raisonnement, là tu joues sur les des chiffres, tout simplement, du factuel. Euh, donc là, tu, tu joues dans le principe, si tu veux, du, donc du, du, du logo, c'est-à-dire que euh, bah, ton client va être amené dans une phase de réflexion et là c'est très concret, très factuel et lui il se dit ah oui effectivement euh, travailler avec lui ça va me rapporter tant, ça, ça va me coûter tant mais, euh, ou je... peu importe hein, même sur un produit que tu, tu, vas, tu vas commercialiser si euh, derrière tu peux démontrer euh, avec des exemples à l'appui que c'est quelque chose qui apporte une vraie solution ton client va être convaincu euh, l'idée si tu veux et autre chose sur lequel tu peux jouer euh, au-delà, au-delà de tout ça, c'est essayer de l'amener vers le euh, d'une manière de penser qui est le, le, le mode win-win. C'est-à-dire que il est gagnant, tu es gagnant. Euh, lui faire comprendre que la solution que tu vas lui vendre, le produit que tu vas lui vendre, eh bien, va lui résoudre des problèmes, mais moi aussi. Hein, C'est-à-dire que si moi je gagne, bah vous allez gagner. Je reprends l'exemple de la conciergerie d'appartement. Bah moi j'aime bien utiliser cet argument-là parce que je lui dis si on travaille par exemple au pourcentage. Sur la, donc une commission sur les ventes, eh bien je lui dis si « enfin si vous vous gagnez plus, je gagne plus ». Donc en fait, on est gagnant tous les deux. Moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que l'activité se développe parce que vous allez gagner plus et je vais gagner plus. C'est pareil par exemple pour mon autre activité de sous-location que je fais également. Même chose, euh, je leur dis bah « voilà euh, c'est un partenariat win-win parce que derrière, moi vous allez me laisser faire mon activité ». Mais au regard de ça, je vais vous apporter telle ou telle assurance. C'est-à-dire, l'idée, assur ça va être d'avoir un loyer payé, d'avoir un, un, un logement qui soit bien entretenu. Oui, je vais gagner de l'argent. Oui, je vais gagner de l'argent sur le produit, sur l'appartement que vous allez me louer, sur votre appartement. Oui, je vais gagner de l'argent sur vos dos. Oui, mais c'est bien un partenariat win-win. Et ce terme-là, il est très important. Donc réfléchissez toujours à ça quand vous avez quelque chose à vendre. Qu'est-ce que vous apportez Et c'est win-win. C'est vous gagnez, il gagne. Donc ça, c'est super important. Autre chose aussi que vous pouvez euh, euh, comment dirais-je euh, faire c'est euh, l'effet miroir. donc l'effet miroir c'est tout simplement avoir une attitude corporelle qui est identique à votre client. Euh, c'est quelque chose qui est euh, bah, notamment Obama l'a beaucoup exploité c'est à dire que euh, bah, il a toujours plus ou moins la même posture, la même gestuelle que eh bien son interlocuteur. Donc ça l'effet miroir ça marche plutôt bien. Parce que bah, la personne est renvoyée à elle-même, d'accord C'est l'effet miroir. Donc la personne est dans un bon état d'esprit, vous êtes dans un bon état d'esprit. Au contraire, la personne est plutôt en mode critique, vous êtes en mode critique. La personne est plutôt en mode attaque, vous êtes en mode attaque. Vous comprenez C'est vraiment le, euh, le, le, comment un point qui est, euh, qui, qui, qui, qui est, qui est vraiment euh, très important. Et aussi, euh, autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est essayer de créer des incitations euh, à votre client. Donc soit des incitations qui sont bah, économiques, soit des incitations qui sont plutôt euh, sociales ou soit des incitations qui sont plutôt morales. En fait, ça reprend euh, ce que j'ai un petit peu de vous dire, euh, de vous dire là. Euh, si vous voulez, il faut que lui, il soit incité à travailler avec vous. Donc c'est soit parce que bah, économiquement, vous allez être plus intéressant qu'un autre, peut-être votre concurrent ou peut-être parce que la solution que vous allez lui apporter va lui permettre à votre client eh peut-être d'économiser de l'argent ou au contraire d'en gagner plus, ça va être aussi peut-être social, ça va être aussi moral euh, en fonction euh, de la sensibilité de votre client. Et ce que j'ai envie de vous dire pour résumer un petit peu ce que je viens de dire là, c'est l'idée, c'est vraiment de s'adapter de, euh, de, de à votre interlocuteur. Hein euh, moi, c'est ce que je dis tout le temps quand euh, vous essayez de convaincre, d'ailleurs dans mes formations... Euh, sur tout ce qui est sous-location, tout ce qui est conciergerie, j'en dis tout le temps. Essayez dans un premier temps de laisser parler un maximum. Alors au départ, vous aurez votre euh, votre discours, à votre storytelling justement à, à faire. Mais à bout d'un moment, laissez votre interlocuteur reprendre la main. Laissez des, exprès justement pour que ou même des blancs hein, forcer les blancs pour le forcer à parler. Parce que vu qu'il va parler, il va tout simplement se dévoiler et il va vous donner des indicateurs. Par exemple, pour essayer de convaincre un client sous location, bah très clairement, il va sûrement vous dire à un moment donné euh, son principale problématique qu'il a aujourd'hui. Il, il va plus ou moins l'aborder. Et donc, c'est là-dessus où vous allez rentrer. C'est là-dessus où vous allez jouer sur l'émotionnel, justement, en expliquant que, par exemple, avec un autre propriétaire, vous aviez connu la même problématique et que lui, justement, il a connu telle ou telle histoire. cest à lui faire comprendre que vous aussi, vous connaissez ça vous aussi vous savez ce que c'est que cette problématique là que euh, vous avez déjà travaillé quelqu'un qui a eu cette problématique là et justement sous-entendu sous et là on joue clairement sur l'émotionnel sous-entendu et eh bien grâce à moi mais vous le dites pas clairement euh, mais en gros grâce à moi eh bien vous il a résolu son problème c'est c'est intuitif en fait vous comprenez c'est une façon de persuader sans le dire clairement mais tout le monde a compris quoi euh, tout le monde a compris que grâce à vous bah il a plus eu ce problème là et donc le propriétaire que vous essayez de convaincre bah lui il se dit, bah, il va se projeter, il va se dire, bah, moi, c'est la même chose en fait, c'est le même problème. Donc, il va résoudre mon problème. Vous comprenez en fait la, toute la démarche euh, en termes de persuasion pour convaincre votre interlocuteur. Alors, ça s'applique pour tout. Hein, ça, Il n'y a pas uniquement dans, dans les différentes activités que je fais moi aujourd'hui. Ça, on peut l'appliquer dans tout type de business, hein. ce n'est pas euh, spécifique. Et pour chaque type d'activité, vous allez être dans la même euh, logique, la même... Euh, euh, la même problématique. C'est pour ça aussi que, par exemple, euh, vous voyez sur des publicités, par exemple, vous allez avoir des jeunes enfants, des bébés. Euh, vous vous comprenez Parce qu'on joue sur l'émotionnel. L'émotionnel, de plus en plus, d'ailleurs, est, euh, est, est vraiment important. On okay. l'a vu, il y a aussi donc, euh, toute la partie euh, raisonnement. Et il y a toute la partie euh, crédibilité, c'est-à-dire toute la partie euh, preuve sociale, où là, l'idée, c'est bah, de faire voir que vous êtes un, quelqu'un de connu, d'identifié. Vous avez un statut social euh, qui voilà qui qui, euh, qui, qui est qui qui est important et qui donc rassure forcément le client. Mais on l'a vu, il y a différentes manières euh, d'arriver à mettre tout ça en place. Le statut social au départ, quand vous lancez, vous l'avez pas. Hein, donc il faut forcément jouer peut-être sur les deux autres, mais le statut social peut se gagner aussi tout simplement comme comme je vous l'ai dit en étant euh, bah, persuasif et en étant convaincant, audacieux. Euh, et en essayant un petit peu de, de, de mettre en avant certaines choses peut-être que vous avez pu faire dans, durant votre, votre vie antérieure ou du, durant vos études ou autre pour justement euh, renforcer votre, votre preuve sociale, hein, euh, votre social proof comme, comme on dit régulièrement pour eh bien, euh, arriver à convaincre votre client. Euh, faites voir aussi euh, que vous êtes un homme d'action, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action. Euh, moi, j'aime bien dire, par exemple, quand je vais à un rendez-vous, j'aime bien dire, bah, justement, je ressortais d'un précédent rendez-vous, même si ce n'est pas vrai. Euh, de sorte que quand j'ai mon client, je ne lui dis pas je suis venu spécialement pour lui. Par exemple, si dans une autre ville, le rendez-vous, euh, je n'ai pas envie de lui dire je suis venu spécialement pour lui. Ce que je se dire, ah ouais. Alors, ça peut être pris d'une certaine manière ou sous forme de « ah ouais, il m'accorde beaucoup d'importance », mais ça peut être aussi que, euh, pour vous, c'est un client important. Et donc, il va se monter dans une position... Il va se dire, mais pourquoi moi je suis un client important Peut-être qu'il a très peu de clients finalement. Donc euh, moi j'aime bien dire, bah, là je sortais justement d'un précédent rendez-vous euh, pour faire voir qu'il voilà, n'est pas tout seul, que j'en ai d'autres et que euh, peut-être même qu'il sera mis en concurrence. Et j'aime bien aussi parfois jouer un petit peu sur ce côté-là en disant, euh, bah, j'hésite justement. Euh, pas que vous hésitez à travailler avec lui, mais que vous avez déjà beaucoup de demandes et qu'aujourd'hui, vous êtes plus en mode sélectif aussi, que vous voulez choisir vos bons partenaires, des gens qui sont dans, dans cette relation win-win justement, partenaires, parce que derrière vous, vous avez aussi de la demande et que vous êtes sollicité, que votre offre plaît et que bah forcément, vu que l'offre plaît, bah vous êtes pas ne pouvez pas être au four et au moulin et que bah forcément, vous choisissez les personnes avec qui vous travaillez, c'est-à-dire que vous mettez sur un piédestal votre client, comme quoi vous allez peut-être très certainement le choisir, mais que voilà, il faut bien qu'ils comprennent aussi qu'il n'est pas tout seul. Vous voyez, L'idée, c'est de laisser passer des messages. De manière assez générale, soyez honnête euh, dans tout ce que vous faites euh, dans votre activité professionnelle. Soyez le plus honnête possible parce qu'à un moment donné, vous le paierez. Euh, moi, je l'ai compris très, très jeune quand j'étais euh, tout gamin. Euh, je l'ai compris très vite que vouloir euh, tricher ou vouloir euh, raconter des bobards ou autre, euh, vous vous faites démasquer. Quoi. À un moment donné, vous vous faites démasquer. Donc, l'honnêteté paye euh, très clairement. Peut-être pas tout de suite. Parce que, euh, comme par exemple, quand vous avez une jeune entreprise, bah effectivement, euh, vous n'avez pas beaucoup de recul, vous n'avez pas beaucoup d'appartements. Alors, on peut en jouer. C'est-à-dire c'est l'honnêteté un petit peu euh, organisée, on va dire. C'est-à-dire que c'est une demi-honnêteté. Euh, par exemple, moi, j'aime bien dire pour ceux qui n'ont pas d'appartement sous location, pour cette activité de sous location, justement, quand on, les propriétaires vous posent la question « Est-ce que vous êtes d'autres appartements ?», bah, j'aime bien dire « Oui ». Parce que ce que je fais, c'est que j'essaie de m'arranger euh, sur le simple fait que je me dis que j'ai d'autres visites en cours. Et donc, oui, j'ai d'autres appartements, mais je précise pas, je dis pas « oui, son en activité ». Je dis « oui, j'ai d'autres appartements en cours, justement, je suis en train de les rentrer. » Ou alors, je m'appuie peut-être sur l'appartement d'un copain, <rire> ou alors je m'appuie sur euh, tout simplement peut-être mon propre appartement. L'idée, c'est aussi de vous, de vous auto-convaincre. Euh, c'est une demi-honnêteté, C'est une, mais parce que derrière, on a besoin de convaincre, on a besoin de persuader le client de travailler avec nous. Donc faut vraiment choisir l'honnêteté systématiquement. Après, vous pouvez en jouer un tout petit peu. Mais faites très attention par rapport à ça. Parce que sinon, si vous faites démasquer, c'est juste la fin de tout. Et euh, ce que je vais vous dire aussi, c'est que l'honnêteté va amener chez vous une... Euh, une euh, ça, ça va renforcer votre leadership. C'est-à-dire que euh, vous allez vous sentir confiant, serein. Euh, vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi dans les mots que vous allez utiliser euh, parce que derrière, vous êtes sur un terrain connu que vous connaissez bien. Mais si vous allez sur un terrain où vous vous sentez pas à l'aise, vous êtes en train de raconter des histoires, qu'à un moment donné... Déjà, vous, je vous le dis, vous n'allez pas être à l'aise. C'est-à-dire que les mots que vous allez utiliser vont pas être rassurants du tout. Mais du tout. Alors que si vous êtes dans l'honnêteté, vous serez déjà... Avant même de commencer à déballer tout votre argumentaire, vous serez, vous serez déjà dans une situation euh, de force parce que vous, vous serez à l'aise. Et s'il y a une question qui tombe que vous ne maîtrisez pas forcément, vous allez tout, très vite retomber dans votre domaine d'expertise, de, dans le domaine où vous vous sentez bien. Alors que si vous étiez parti dans, dans un délire à, à être manipulateur finalement, à, à raconter un petit peu tout, n'importe quoi pour manipuler votre client et qu'il s'en rend compte, c'est la fin de tout et vous allez passer pour un crétin et... Euh, en plus de ça, euh, vous n'avez pas à vous sentir bien. Quoi. Et euh, ça, pas Moi, je vous le dis, hein, les manipulateurs ou ceux qui ne sont pas dans l'honnêteté, ça dure qu'un temps, ils se font vite démasquer et c'est euh, tout simplement game over, c'est euh, fin de chantier euh, et la partie est terminée. Quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, elle vous a plu. On va se rejoindre tout de suite, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si elle vous le pouce vers le haut. Le pouce vers le haut, on est sur YouTube. Hein. Donc le pouce vers le haut, à commenter cette vidéo, bien évidemment. Vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. C'est encore mieux. À tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao.